Si notre triangle ABC a comme mesure l'angle B de x degré et l'angle C de mesure 3x, on nous dit pour quelle valeur de x, x égale combien, le triangle ABC est-il isocèle Alors, un triangle peut être isocèle en A, en B ou en C. S'il si est isocèle en A, ça veut dire que les angles à la base X et 3X devaient être égaux. Ça veut dire que X égale 0. Donc le triangle n'est pas isocèle en A. Alors, s'il si est isocèle en B, qu'est-ce qui va se passer Isocèle en B, autrement dit, ces deux côtés sont de même longueur. Ça veut dire que les angles à la base, attention, la base, c'est assez, cette fois-ci, ça veut dire qu'ici doit être aussi la même valeur qu'ici, c'est-à-dire 3x, que les angles à la base soient de même mesure. Mais alors, ou mais alors, 3x plus 3x plus x, vous savez combien ça fait La somme des angles dans un triangle est égal à 180 degrés. Combien de x on a ici 7x. 7x égale 180 degrés. x doit être 180 degrés sur 7. Une valeur approximative, un nombre décimal, 7 en 14, deux fois, 2 fois 7, 14, il reste 40, 40 divisé par 7, 5, et des poussières. Voilà combien ça mesure X si le triangle est isocèle en B. Le titre de l'exercice était « Envisager plusieurs cas ». Ça aurait nous fait penser qu'on a un deuxième cas, par exemple, X3X, mais que le triangle soit isocèle en, en C. Ils sert en C. Donc, ces deux côtés sont égaux. Alors, les angles à la base sont ici. X et X. Et de nouveau, la même propriété, la somme des angles. 3X plus X plus X, ça nous donne 180 degrés. 3 plus 1 plus 1, 5X, égale 180 degrés x égale 180 degrés divisé par 5 qui est égal, très exactement, à 36 degrés. Les solutions de notre problème sont ou bien x égale 180 sur 7 ou bien x égale 36 degrés.